Christée, ses consternations au quartier Safakum dans la ville de Mbalmayo. Le corps sans vie de la nommée Alice Mbida a été retrouvé dans la rivière Congolo. Elle était pourtant partie pour prendre un bain. Bon. Ah, ai elle a là que elle est, elle, là, où elle est là elle est elle que... Il faut qu'elle rentre pour se reposer. Après, alors, je suis allé appeler le petit, si comme pas l'aider à soulever pour qu'on rentre. D'après les témoins, elle aurait été victime d'une intoxication éthylique. Elle boit souvent, parce qu'elle euh, boit souvent. Et hier soir, les enfants disent que quand elle est rentrée, elle euh, n'avait pas d'équilibre, elle balançait. Donc, quand elle est rentrée comme ça, sous elle balançait, elle n'avait pas l'équilibre, elle est descendue, donc à qu'on poussé pousse la laver. Le cœur a été conduit à la morgue de l'hôpital de district de Mbalmayo pour une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.